Salut l'internaute J'ai produit cette vidéo pour ma première participation au JTR, une émission web mensuelle d'infos écolo avec comme marraine de choix Élise Lucet, et donc je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe. Le thème de l'émission de novembre La surconsommation et le gaspillage. Alors, tout naturellement, allons faire un peu de shopping Bonjour. Bonjour, je voudrais le café le plus cher que vous ayez en fait, je veux me sentir vivant. Je suis dans mon élément. J'adore Mais c'est quoi le toffinette c'est euh... caramélisées. caramélisée. Ah. Merveilleux Bonjour Vous êtes prêt à fond pour le vendredi noir C'est le vendredi noir, vendredi prochain. T es au courant Non. Tu sais ce que c'est Et vous avez quel modèle La iPhone 6. Oh. Ah oui c'est déjà super vieux ça Bah là à ce moment j'ai le SE mais là je suis en pleine réflexion pour euh. Le dernier. Non fait pas. Ah c'est parce que t'as pas les moyens de l'acheter le voir. Mais si jamais fait. tu les avais. Oui. Sans hésitation. Sans... On se marre bien quand même, non dans ce monde de fou, nos beaux centres-villes ne sont plus que des centres commerciaux, géants, à ciel ouvert. On est drogués, totalement dépendants. Notre existence même est réduite à notre rôle de consommateur frénétique qui dégaine sa carte bancaire à la moindre occasion dictée, ordonnée par la publicité omniprésente. L'hypercommercialisation de l'espace public est devenue la norme. Tellement que lorsque les commerces sont fermés, nos villes sont désertes. Pff, encore un dimanche, tout est fermé, autant rester au lire. Oh, ah non Ikea est ouvert. De Noël à Pâques, des anniversaires aux fêtes des mères, des pères, des grands-mères, sans oublier la Saint-Valentin, les soldes, c'est entre 500 et 3000 messages publicitaires que nous recevons chaque jour dans nos cerveaux avec pour seule consigne ⁇ Acheter <rire> !⁇ Tu viens charger ton téléphone en magasin Ok, malin Est-ce que vous pensez que la surconsommation est compatible avec l'écologie Non, ça va. Non, ça va. Non, du tout. tout. Je te dis le mot écologie, mais même à toi, tu me réponds quoi Écologie non, On est chez Apple. Ah, bah ça veut dire quoi écologie Ouais, je trie, euh, enfin, je trie les déchets. Euh, ah. enfin, voilà. Là, c'est Black Friday en ce moment. Est-ce que ça, c'est compatible avec euh, le défi climatique de toute façon, ils vont mettre les voitures électriques et il y a les piles à, à nucléaire. <rire> et vous regardez quand même parfois la provenance des vêtements ou pas ah, Pas tellement. Mm -hmm. Et vous, vous êtes au courant de, de, de, ces, de ces pratiques Euh, non, pas trop. Je sais que c'est exporté euh, depuis les Amériques, mais après... Eh ben bah non, c'est importé depuis la Chine. <rire> D'accord. Est-ce que vous vendez le dernier iPhone Je bon, le dernier iPhone Ouais. Vous vendez quoi, vous <rire> Mais <rire> sérieux, lui! Et du coup, quand tu sais ça, est-ce que ça change ta perception du truc? Oui, ça change euh, oui, complètement. Après, euh, de là à me dire euh, je n'achèterai plus Apple, je sais pas. Mais qu'est-ce qui ferait que tu. Parce que j'ai pas envie. Bonjour, mesdames. Moi, j'ai commencé à recycler dans les années 70 et j'ai jamais arrêté. Et la vente a poussé les gens à acheter, à acheter plus, qu'ils soient bien faits ou même si c'est des enfants qui le font. Tant que c'est fait, c'est bon. Est-ce qu'on a besoin d'un smartphone, d'un ordinateur, de deux smartphones, d'une montre connectée Non, non, non, c'est pas. vous avez raison. Vous avez raison, je <rire> le Très bien. Cyclage et la façon de vivre, euh, ceux qui peuvent bien marcher, marcher plus, euh, plutôt que de prendre la voiture, parce que bien sûr, est, il y a des solutions possibles, mais il faut que ce soit à grande échelle, c'est ça. Bon, tu l'auras compris Consommer de manière boulimique sans même en avoir besoin, c'est le logiciel du capitalisme. Ce système économique qui gave une poignée de milliardaires en créant des milliards de pauvres est basé sur une idée simple, la croissance infinie. Mais notre monde et nos ressources naturelles ne le sont pas, infinies. Il s'agit donc bien là de politique et d'intérêt général et chaque jour, nous sommes toujours plus nombreux à nous en rendre compte. Alors moi, ce que je te propose, c'est la décroissance. Consommer mieux, mais surtout moins. Et pour ce faire, tu peux par exemple relever le défi Rien de neuf, qui consiste en fait à chercher des alternatives aux neufs. Acheter d'occasion, réparer ces objets, la location, le prêt, etc. Et il y a plein de solutions que tu peux retrouver sur le site rien de Sinon, commençons déjà par boycotter les soldes, les promos, le Black Friday. Ah, le Black Friday Mais ah oui, c'est aujourd'hui. Eh, mais, mais, mais les mecs Il coûte 10 francs, ça vous intéresse je pas, pas de café. Ah bah ouais, vous avez bien raison. J'ai pris un café Starbucks, j'aime pas du tout, il coûte 10 francs, je vous l'offre, c'est un cadeau de Noël. J'en veux pas, merci, <rire> j'ai assez mangé, non T'aimes pas non plus T'as bien fait. <rire> Salut. Merci. Personne n'en veut de ce caca à 10 balles. Personne. Je me suis fait eu.